Prostim Optimum est un fonds diversifié qui présente des performances régulières et une bonne résistance aux fluctuations de marché. C'est un outil adapté à la gestion de votre trésorerie à long terme. Il constitue également un bon complément au fonds en euros. Le fonds peut également être utilisé pour diminuer le budget de risque des allocataires d'actifs dans le cadre de l'application de MiFID II. Il est par ailleurs l'un des rares fonds diversifiés avec un niveau de risque 2 sur une échelle allant de 1 à 5. Le socle du portefeuille est constitué de produits de taux à court et moyen terme. Posting Optimum génère ensuite de la performance en utilisant des obligations convertibles pour augmenter le rendement du portefeuille et une sélection d'actions couplées à des stratégies de vente d'options afin de percevoir un dividende régulier. Pour l'ensemble de ces investissements, nous privilégions des émetteurs et des actions de notre process satisfaction du Fort d'un historique de performance de 15 ans et d'un encours de plus de 330 millions d'euros, Trust Team Optimum a prouvé sa résistance et ses capacités d'adaptation dans les différents contextes de marché. Valorisé quotidiennement, il permet de piloter votre trésorerie longue en offrant une liquidité immédiate à vos investissements. Dans la durée, Trustim Optimum offre des performances solides couplées à une volatilité maîtrisée.